Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Big Tech. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'adresse surtout aux youtubeurs plus qu'autre chose et je vais vous montrer une possibilité de pouvoir augmenter votre audience grâce à des cours qui vont vous permettre de pouvoir mieux optimiser votre chaîne YouTube. Donc tout cela ce sera avec la partie Formation Créateur Academy qui vous permettra de profiter des cours de la YouTube Academy euh, afin de pouvoir développer et fédéliser votre audience et réussir à long terme pour optimiser votre chaîne YouTube. Elle va vous permettre de découvrir les meilleures stratégies des créateurs et essayer de les appliquer à votre chaîne, de découvrir comment bien débuter sur YouTube et gagner des abonnés, ainsi développer votre stratégie créative et vos connaissances en matière de production pour fidéliser votre audience. Mais également découvrir comment utiliser un branding cohérent pour que les internautes se souviennent de votre chaîne et de vos vidéos que vous transformerez en vidéos de qualité. Vous apprenez également à captiver votre audience et comment utiliser le son et la musique pour créer des vidéos impressionnantes. Mis à part cela, vous allez découvrir des outils et techniques de production que vous pouvez utiliser sur YouTube pour améliorer votre chaîne, créer un package pour vos vidéos afin d'améliorer leur visibilité et découvrir des conseils pour votre audience et réussir à long terme. Bien plus que cela, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vérifier grâce à cette méthode ou je dirais grâce à ces cours que YouTube vous propose aujourd'hui et pour cela il suffit tout simplement d'aller sur le site Formation Créateur Academy je vous mettrai bien sûr le lien dans la description afin que vous puissiez y accéder il suffit d'aller sur la page en question et puis vous avez un formulaire à remplir il n'est pas très compliqué d'ailleurs vous remarquerez que vous avez une date qui est entre le 31 janvier et le 21 février donc après cela et ça sera terminé après il suffit bien sûr de mettre votre prénom, votre nom ainsi que votre adresse email, de préférence qui est rattachée à votre chaîne YouTube et bien sûr mettre comme quoi oui, vous avez une chaîne YouTube afin de pouvoir avoir l'emplacement pour mettre votre lien de la chaîne en question, que vous pouvez d'ailleurs avoir sur votre page en allant directement sur la partie ma chaîne et bien sûr vous pouvez le copier coller sur l'emplacement qui est indiqué, du moment que c'est fait il vous reste bien sûr à remplir les trois derniers emplacements bien sûr, vous avez trois choix qui sont possibles poursuivre les cours et obtenir une attestation poursuivre les cours sans nécessairement obtenir une attestation pour découvrir de nouvelles astuces à mettre en pratique sans nécessairement obtenir une attestation personnellement je vous propose la, la troisième d'ailleurs l'attestation n'est qu'un euh, papier euh, qui vous sera envoyé par la suite si ça vous intéresse mais ni plus ni moins ça vous donnera des avantages euh, supplémentaires du moment que c'est fait vous pouvez bien sûr valider tout en bas en faisant s'inscrire maintenant bien sûr il faut cocher la case comme quoi vous acceptez que YouTube communique votre participation et YouTube contacte parfois les créateurs si vous souhaitez recevoir des informations par la suite et du moment que c'est fait vous avez bien sûr la dernière confirmation merci vous êtes désormais inscrit à une formation et comme quoi vous serez contacté dans un délai de 24 heures par email et bien j'espère qu'avec tout cela ça va vous être utile n'hésitez surtout pas de ce n'est votre avis concernant cette vidéo, si vous avez des questions, je serai à votre disposition pour vous répondre et surtout n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir avoir les dernières actualités et si ça vous a plu, mettez un coup de pouce bleu afin de pouvoir nous informer de votre avis et de votre satisfaction. Sur ce, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien.